Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur.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 Car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Amen. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur se l'éclaire mon chemin. Alléluia. C'est notre Dieu. C'est pourquoi nous venons devant ton trône de grâce avec aucun respect, Seigneur. Parce que tu es aussi un feu dévorant, mon soba. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, mon mon Père Oh Dieu, plein de miséricorde. Mais là, la colère aussi, mon mon Père, mais il y a un temps où toi, tu agis aussi, Père oh Dieu, pour. Montrer effectivement que tu es aussi un Dieu tout puissant. Merci encore pour ces instants, ces moments bénis et glorieux que tu nous accordes la grâce de pouvoir réellement avoir, nous tenant réellement aussi dans ta présence glorieuse, mais qui peut donc venir devant ta face, Pâte-Bisson, ce n'est que toi qui l'attires, mon Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, merci encore pour ce que tu as fait, merci encore pour le travail que tu continues à pouvoir faire à l'intérieur, dans la... chacun de nous, bénémoins, tu bisson afin que nous puissions être conformes à ta pleine volonté. Nous désirons tant nous conformer à toi, mon bénévole Père. Nous, nous soupirons à pouvoir réellement aussi te plaire encore en toutes choses, mon roi. Nous avons besoin de ton soutien et de ton secours. Merci encore pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités aussi, de nos manquements, mon bénévole Père son Dieu, et la grâce de pouvoir être là pour pouvoir réellement te chanter aussi, Seigneur, en reconnaissance à ce que toi tu as fait pour nous, père, et ce que tu continues encore à pouvoir faire encore aujourd'hui, mon Seigneur Zizi. Merci encore pour ton amour et ton, ta bonté aussi à notre endroit. Nous pensons à tous nos frères et sœurs. Oh, Jésus-Christ, mon Sauveur, oh Dieu, aux endroits qui se trouvent encore aujourd'hui dans les coins les plus reculés, sur les îles aussi, mais de mes pâtissons. Oh, Dieu du ciel, tu es réellement le Dieu qui prend soin de ton peuple, mon roi. Bénis les richements et protège les percés à tous ceux-là qui sont aussi en connexion dans tous les pays où ils sont, mon Sauveur, Qu'ils soient vraiment bénis et fortifiés. car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur jésus Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu, vous pouvez vous asseoir, hein. que Dieu vous bénisse et nous remercions notre Seigneur pour uh, le privilège que nous avons encore de re retour dans, dans sa maison, un lieu où nous pouvons nous retrouver et nous rassembler afin que nous puissions avoir aussi cette communion les uns avec les autres, comme les dit si souvent, qu'il est vraiment doux agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. Nous, nous réjouissons des grandes bénédictions que le Seigneur ne cesse de déverser sur nous et de sa bonté aussi à, à notre endroit, de pouvoir réellement aussi agir parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes meilleurs, mais c'est la grâce de Dieu qui nous rend ainsi pour que nous puissions être dans la condition dans laquelle il le veut parce qu'il a dit « J'agirai, pas pour vous, mais pour mon nom » parce que mon nom est saint et nous le remercions pour cette grâce qu'il nous a accordé de pouvoir aussi porter réellement son nom et, et si nous portons son nom c'est parce que aussi que qu'il y a donc une alliance entre lui et, et son peuple et que nous sommes réellement son peuple et que nous marchons par sa grâce effectivement dans le chemin qu'il a déjà tracé afin que nous puissions atteindre réellement aussi les buts étroits et resserrés, c'est ce chemin-là qui mène donc à la vie spacieux et large, effectivement. Ben, c'est cela qui mène donc à la perdition, ce qui veut dire que là où nous trouvons plus de facilité, c'est là effectivement aussi que le diable... Pose effectivement ces embûches effectivement pour nous attirer. Ce sont des appâts pour nous attirer en dehors. De, parce qu'il n'y a aucun homme effectivement sur la terre qui euh, voudrait vraiment souffrir. Parce que je crois que quand un homme vient donc au Seigneur, il se dit, en tout cas, les souffrances et les pleurs et les larmes sont donc derrière moi. C'est sûr et certain. Mais nous sommes confrontés aux souffrances et aux larmes aussi. Hein. Mais nous savons que nous avons compris pourquoi Dieu nous a dit cela. Et nous, nous servons Dieu parce que nous connaissons ce Jésus que nous avons eu la grâce de pouvoir aussi rencontrer, qui nous a rencontrés aussi parce que il nous a d'abord appelés et puis il s'est manifesté aussi à notre endroit. Nous marchons après lui, nous le suivons tous les jours de notre vie parce que nous savons une chose, que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire et que nous savons aussi qu'il est notre vie, comme l'Écriture le dit, « Quand Christ, votre vie paraîtra. » Et cela, ce qui est merveilleux pour nous, quand nous comprenons ces choses, nous savons pourquoi nous sommes appelés à pouvoir marcher avec lui, et surtout aussi, nous réalisons aussi ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que la volonté de ce Dieu, effectivement, tout ce que Dieu nous dit et nous demande, c'est toujours pour notre bien. Et tous ceux, par le chemin par lequel nous passons, quand nous parlons de cela, c'est-à-dire effectivement par les épreuves que nous passons, eh c'est toujours pour notre bien. Et nous avons compris cela, nous avons compris cela, et parce qu'effectivement que nous avons une chose, c'est que nous sommes dans un état tel que nous avons donc le corps de l'homme, et puis nous avons donc l'esprit, nous avons donc l'âme. Alors, lier ensemble effectivement qu'il y a donc des désirs pour la chair. Qui sont contraires à ceux qui ont pour l'esprit, effectivement. Alors, chaque jour, nous sommes confrontés à des combats. Mais dans toutes ces choses-là, comme l'Écriture le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donc aimés. Car lorsque nous étions dans un état où on ne pouvait pas être aimé par les hommes, Dieu lui-même nous a aimés. C'est pour ça que nous disons que c'est un Dieu qui est miséricordieux. Et, et, et lent à la colère, riche en bonté. Et c'est pour ça qu'il fait ce rapport, effectivement, dans Matthieu, au chapitre 5, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors, moi et vous, nous devons nous accrocher là. à Être miséricordieux, c'est-à-dire être prompt à pouvoir donner, à pouvoir oublier, à pouvoir vraiment se mettre dans les conditions telles que, que je ne puisse... C'est ça en fait, effectivement, avoir... C'est ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir comprendre ce que les Écritures nous disent, que nous étions de, de leur nombre. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, c'est dans le Déphésion chapitre 2, non Donc, Vous l'avez déjà lu, non donc il nous a aimés hein? alors il nous a donc sauvés par grâce au moyen donc de la foi et puis ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse se glorifier mais c'est simplement par la grâce de Dieu notre Seigneur et c'est là que nous comprenons combien la miséricorde est importante pour que moi aussi je puisse l'exercer à l'endroit de mon frère Dieu l'a exercé à bon endroit si cela n'était pas ainsi, évidemment, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Nous le remercions effectivement parce qu'il nous instruit pour notre bien. Et je crois que quand nous arrivons à pouvoir comprendre les degrés de l'amour de ces dieux à notre endroit, nous aimons ce qu'il nous dit et nous croyons ce qu'il nous dit parce que nous savons que Dieu est vrai et que tout ce qu'il dit est vraiment la vérité. Et ce que Dieu aussi promet, il est aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Dieu ne peut pas mentir, effectivement, comme les saintes écritures le disent, même si la situation devient très pénible et difficile. S'il a fait une promesse à ton endroit, c'est sûr et certain que les années peuvent passer, mais la promesse demeure. Le diable, il est vraiment un... il est rusé en fait. Il est malin. C'est parce qu'il connaît que l'être humain, l'homme, est impatient. La patience fait partie, l'impatience fait partie de notre nature humaine. Ah oui, bien sûr, effectivement. Parce que euh, nous voulons que les choses se passent vite. Nous voulons que la guérison soit vite. Nous voulons que les choses s'arrangent vite. Mais Dieu sait ce qu'il fait pour tout un chacun. Pour l'un, ça peut passer vite, pour l'autre, pas. Mais c'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Non, pour toi, Dieu veut travailler. Ta foi, effectivement, pour que ça arrive au même niveau que celui qu'il a reçu. Donc, c'est quand même important de pouvoir savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Avec toi, il traite aussi d'une certaine manière. Mais quand il voit que ça ne va pas tellement... Dieu nous aime, il est patient. N'est-ce pas, soeur Dorothée il est patient, c'est vrai, hein? il est patient, il est patient, mais il t'aime. Il est patient, il est patient, et ça passe par là jusqu'à ce que tu arrives là. Le s'est fait, tu dis maintenant, gloire à Dieu. Oui, nous, nous remercions notre Dieu de la manière dont il nous conduit. C'est parce que nous, nous devons comprendre effectivement aussi que le Seigneur, notre Dieu, a vraiment un but pour tout un chacun. Je ne pense pas que chacun de vous puisse se dire effectivement que moi ici, en fait, je ne sais pas tellement très bien où je vais. Je crois que chacun de vous va avoir l'assurance de là où il va. C'est pour ça que Dieu nous parle. C'est pour ça que Dieu s'adresse à toi. Enfin, que tu ne sois pas, c'est pas la question, mais s'il si arrivait que je meure aujourd'hui, où est-ce que j'irais oui, sur la terre, il nous a accordé cette grâce, effectivement, de pouvoir savoir où est-ce que... Oui, mon frère et ma soeur, et c'est vrai, merci Seigneur. Ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, déjà ici, sur la terre... Regardez, les autres ne s'occupent pas de lui. C'est-à-dire que, mais toi, tu veux connaître sa volonté. Amen. Parce que c'est pour ça que Dieu te veut comme cela, pour que tu saches avec allégresse où tu iras. C'est-à-dire que tu ne vas pas quitter ce monde avec incertitude. Eux, ils vont quitter le monde avec incertitude. mais pas toi. Amen. C'est pour ça qu'il te parle effectivement, c'est pour ça qu'il te rassure aussi, quand tu viens dans sa maison, il dit, mais tu entends la voix qui vient, qui s'adresse à toi. C'est que Dieu te connaît. Fais attention, prête attention effectivement, mais c'est pour que tu saches qui tu es et où tu vas aller. C'est sûr et certain. Donc nous, nous devons réaliser que nos rassemblements ne sont pas inutiles. Ce n'est pas pour rien que les diables combattent nos rassemblements, bien sûr. Bien sûr, effectivement, que nous l'avons répété, et puis comme on dit effectivement qu'il persévérait. C'est pour ça que nous devons persévérer. Mais dans quoi, effectivement Mais dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui sont à l'intérieur. C'est ça le problème, parce que Dieu veut que nous puissions être des croyants un peuple qui lui appartient, comme nous l'avons entendu, et qui a une relation avec lui. C'est pour ça qu'il veut que nous apprenions les choses de la bonne manière. J'ai eu à pouvoir avoir des questions euh, de frères, et je pense que ces questions méritent quand même des réponses, parce que c'est quand même des questions qui sont quand même fondamentales dans euh, beaucoup de personnes, effectivement, comme j'ai entendu le frère qui disait que... Euh, on lui a dit merci parce qu'il euh, a eu à pouvoir poser des questions que les autres n'osaient pas poser d'une certaine manière euh, pour arriver. J'ai toujours eu à pouvoir dire que vous devez vous sentir à l'aise et poser des questions. Vous devez savoir, frère, est-ce que tu crois à ça Non, c'est important pour vous. Vous devez vous sentir à l'aise, pouvoir poser des questions, c'est normal. Quand une question est posée avec un cœur droit pour apprendre quelque chose, on le sent. que cette question est posée parce que la personne veut comprendre. Mais quand la question est posée pour combattre quand même, on la sent aussi par l'esprit de la personne qui pose la question. Or, ce que nous devons chercher, ce n'est pas de pouvoir combattre ou quoi que ce soit, nous voulons connaître la vérité, savoir est-ce que c'est comme cela, est-ce que c'est ceci effectivement, parce que euh, nous voulons quand même voir dans quelle orientation, quelle direction nous allons. Alors, j'ai reçu euh, une série de questions... Je crois l'une est de Frère Juliard et l'autre de notre frère Gislain. Je pense que notre frère va peut-être nous donner la possibilité de pouvoir lire le Frère Julliard. Je crois qu'il y a quelques questions qu'il a posées. Et si Dieu permet que nous puissions encore avoir du temps, nous prendrons donc la question de notre frère Gislain, qui est aussi importante qui est aussi profonde. Et je pense que c'est nécessaire parce que comme nous pouvons arriver à pouvoir aussi réaliser que nous avons besoin de pouvoir entendre effectivement et demeurer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ce que le Seigneur nous veut en tant que son Église. Et ça, ce que je pense aussi, que c'est aussi important pour vous et moi, que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes, si nous sommes vraiment dans la voie que le Seigneur lui-même a tracée. Parce que le Seigneur, l'avait dit, que ces temps ici, c'est un temps terrible parce que c'est tellement si près que les élus seraient séduits si cela était donc possible ce qui veut dire que c'est vraiment très fin et, et en plus avec la connaissance qui a beaucoup augmenté aussi et Dieu savait et c'est pour ça qu'il est vraiment Dieu dans sa façon de pouvoir faire alors nous avons donc la question de notre frère Julia c'est cela je pense au moins que je l'ai ici c'est cela oui euh, oui, c'est cela, oui. Voilà. Et je veux voir aussi. Il y a donc la question de notre frère Gisler. Mais bon, si je ne l'ai pas. Ah, ben, c'est cela. Il est là aussi, dans notre... Dans notre frère Gisler. Alors, la question de notre frère Julia. Il y en a. Tu peux donc le lancer. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Vous le voyez tu peux le mettre peut-être bien pour que... Alors, voilà. Ah ben, tu peux commencer par son email tout entier. Hein. Tu peux descendre, hein. parce que je veux quand même le lire et par son email. Parce qu'il y a son email qui, tout entier qui a, il, il, il a eu à pouvoir citer quelque chose. Tu peux penser. Voilà. Alors, il nous a dit que dans le non, non, Dieu, qui a comme source d'inspiration et comme absolue les saines écritures, donc je viens par la présente avec quelques questions concernant William Branham et ses prédications qu'on appelle aujourd'hui le message de l'heure. Alors, euh, il pose la question donc, il dit, « Croyez-vous personnellement que William Marion Branham est le prophète Si oui, quel genre de prophète est-il » Vous voyez les questions Ah ben voilà, donc c'est quand même important, non Que vous puissiez euh, réellement savoir... La position que moi j'ai en fait en rapport avec, comme il a bien formulé effectivement aussi la, la question, donc cette prédication qu'on appelle aujourd'hui le message de l'heure. Toujours, revenant toujours à cela, je vais passer un peu plus rapidement, mais rester quand même sur les fond, j'ai toujours eu à pouvoir poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le message de l'heure. Là, nous voyons que notre bien-aimé frère parle des prédications de Frère Bradham, qui sont donc les messages de l'heure. Alors, si ces prédications, c'est donc le message de l'heure, alors nous devons nous poser la question de pouvoir savoir. Parce que Dieu a une façon particulière à lui de pouvoir agir. Et ça, je pense que tout un chacun de nous le sait et le comprend. Je parle effectivement à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ont été touchés par le Seigneur et qui ont été ramenés effectivement dans la position juste effectivement des saintes Écritures. Nous voyons qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, nous fait pas qu'effectivement que, comme la Bible le dit, Dieu fait toutes choses par sa parole. Pour il y ait une parole... Il faut d'abord qu'il y ait une pensée. Et pour que la parole devienne la pensée, devienne parole, il faut d'abord que ce soit exprimé. Donc, s'il fait toutes choses par sa parole, c'est qu'effectivement, qu il a annoncé les choses, effectivement, aussi, qui doivent arriver à pouvoir aussi prendre place, effectivement, comme événement dans la suite de son programme qu'il a eu à pouvoir annoncer. Nous avons... Quelque chose de très important que je voudrais encore répéter aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui est donc écrite, comme nous le lisons dans les Saintes Écritures, comme la Bible dit, comme on le dit effectivement, la parole de Dieu, donc la Bible, de la Genèse, effectivement ici, jusque donc à l'Apocalypse. Alors. Euh, alors, nous posons donc la question de pouvoir savoir si Genèse est la parole de Dieu et Apocalypse, effectivement, aussi. On nous dit parce que Genèse, le livre de commencement et Apocalypse, c'est aussi le livre de la fin. Est-ce que vous me suivez? Genèse, donc, le livre de commencement et Apocalypse, le livre de la fin. Et ça, nous savons que c'est certainement 100% la parole de Dieu. Et nous réalisons aussi que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus a à pouvoir dire que, que c'est lui qui, a, qui ajoute ou qui retranche. Donc ça part aussi, ça a aussi. Donc nous comprenons que tout ce que nous avons hein, et que nous devons considérer comme étant la parole de Dieu pour les saluts des âmes, eh ben c'est bien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est dans cette parole de Dieu, effectivement, que se trouve la vie. La vie ne se trouve pas dans ma parole. Non, monsieur, non, madame. On n'a jamais eu à pouvoir dire cela. Mais la vie se trouve dans la parole de Dieu, parce que c'est cette parole, effectivement, quand Dieu l'exprime, alors elle manifeste en réalité ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer parce que elle a la vie de pouvoir manifester ces dons pour lesquels Dieu l'a exprimé. C'est pour ça qu'il dit que la lumière soit comme vous l'avez souvent entendu et la lumière donc fut. Donc, tout ce qui peut arriver à pouvoir m'apporter et les changements et tout ce que Dieu a eu à pouvoir dire effectivement, doit venir de la parole de Dieu. N'est-ce pas Ok. Alors, maintenant, euh, je vous pose la question de pouvoir savoir les prédications du frère Branham sont-ils réellement la parole de Dieu c'est ça le problème parce que j'ai toujours eu à pouvoir savoir c'est ça que j'ai dit Dieu parce que je voudrais donc revenir sur un point c'est lui-même le frère Branham qui a rendu ses témoignages en disant, lorsqu'il baptisait effectivement 17 e personne, le fleuve royaux, il a entendu donc cette lumière qui est venue, et puis la voix est venue en disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec, comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message, pas avec des messages. Est-ce que vous me suivez Avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Vous vous souvenez C'est parce que ce sont des questions fondamentales. Il n'a pas dit des messages, mais bien un message. Alors, les prédications, quand même, c'est quand même beaucoup de prédications. Dieu est un Dieu qui est sage. Alors dans beaucoup de, de prédications, nous avons des messages. Parce que quand tu prends une prédication, c'est le message de ma passage prêché par Dieu, prêché par euh, Frère Banham, ce sont donc un message. N'est-ce pas? Donc il en a prêché des milliers, donc. Donc des milliers de messages. Est-ce que vous suivez? C'est important que vous puissiez comprendre cela. Donc des milliers de messages. Or, le Seigneur a bien dit, d'après ce que le frère a rendu son témoignage, que tu es envoyé avec un message. Qui va être précurseur de la seconde venue. C'est vrai, non? Précurseur donc, de la seconde venue, comme de même que Jean-Baptiste a été envoyé. Alors, c'est ça la question que je peux me poser. Vous savez. Alors, on nous parle d'un message, et puis euh, de prédication, parce que nous avons beaucoup de prédications. Est-ce que vous suivez? Alors, celui qui toutes les prédications alors enfin, constituent un message. Alors c'est quel message? J'ai dit bon, toutes ces prédications, je vais faire tu viens de te tromper, mais toutes ces prédications constituent un message. Constituent le, hein, le message. Alors, bon, dites-moi, euh, c'est quoi alors Parce qu'il y en a dans beaucoup. Il a parlé de beaucoup de choses, effectivement. Alors, lesquelles alors, je dois prendre Parce que tu dois faire tout ça, effectivement, pour en faire. Mais Je dois quand même savoir lesquels. Bon, je dois maintenant revenir à quelque chose. Il a dit, ne soyez pas obfusqués, qu'un noir ne peut pas se marier avec une blanche. Vous vous souvenez Ça, c'est aussi le message. Et oui, on prend. Est-ce que vous comprenez Bref, et puis aussi, euh, il a dit aussi que Ève n'était pas dans la création originelle. Et ça aussi, c'est un message. Est-ce que vous comprenez Alors, je peux en citer beaucoup comme ça. Il a dit aussi qu'effectivement, que les cavaliers qui étaient donc dans l'Apocalypse, c'était effectivement aussi l'Antéchrist. Ça aussi, c'est un message. Vous comprenez Ce sont des exemples. J'extrapole un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qu'il en est. Afin que les gens ne puissent pas mourir pour rien. On se bat pour rien, rien du tout. C'est ça la question d'abord. Il faut d'abord se poser la question. C'est quoi d'abord Peut-être que les gens qui nous suivent effectivement se posent des questions. Mais je pense que comme c'est une questions fondamentales, je dois répondre. Et c'est nécessaire. Alors, c'est quoi C'est ça le problème C'est quoi donc le message C'est ça que je pose toujours la question. Si vous dites que toutes les prédications sont le message, c'est ça, c'est le message. Alors, mais quelle prédication je dois arriver à pouvoir prendre comme ligne de conduite Des titres que je ne peux pas vous en donner parce que vous avez même plein la l'anesthésie et c'est plein. Alors, je dois savoir qu'est-ce qu'il en est pour que je puisse arriver à pouvoir me positionner. C'est ça la question que je voudrais. J'ai toujours posé la question on va savoir comment répondre. Qu'est-ce que c'est que le message Oui. Parce qu'on dit les prophètes ont parlé et on doit réellement avoir effectivement à écouter et à marcher comme cela. Or, lui-même a rendu témoignage que les Seigneurs, il a entendu la voix du Seigneur qui lui dit « Tu es envoyé avec un message. » qui sera donc précurseur de la seconde venue du Christ. Vous voyez l'interprétation des hommes, comment peuvent amener les hommes tellement plus loin. Ils considèrent des choses qu'ils n'ont pas bien pensé, bien réfléchies Or Dieu a parlé d'un message, mais pas des prédications quand même. Parce que si on prend toutes les prédications, et qu'on en fait un message, alors lesquelles je dois prendre Donc, dans le prédication, il doit y avoir un message. Amen Amen, Amen. <rire> euh... Vous voyez, le problème, c'est si, hein, que euh, vous fatiguez mais que Le problème, c'est c'est cela qu'on ne regarde pas tellement très bien les choses. Et vous savez, frères et sœurs, je l'ai dit, encore hein, je le répète, hein, partie dans l'enlèvement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas se dire que oui, parce que j'ai cru à un message que je n'ai jamais, mon frère et ma sœur. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. C'est sûr et certain. C'est important. Sinon, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide. mais nous Regardez très bien, quand le Seigneur parle en rapport avec le, les âges, arrivé même à notre âge, il donne donc effectivement le message au, à, à, à l'âge, donc le, à l'âge effectivement, de l'âge effectivement. Et à la fin, après que le message a été donné, il dit ceci, que, que c'est lui qui a désoré. C'est quand même extraordinaire. Il n'a pas dit, entends ce que le messager dit. Non. Jamais! Frère, il faut connaître Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on qu en juge. C'est pas donné aux enfants, effectivement, qui peuvent arriver à pouvoir jouer avec des choses. Non, c ce sont des choses très importantes. Est-ce que vous comprenez? Alors, et mime, il dit, mais, que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit donc aux églises. C'est toujours l'Esprit. L'Esprit. Vous vous souvenez, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à pouvoir dire, dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais nous attendons beaucoup de gens aller presque à différents endroits, prêcher, prêcher, prêcher. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils prêchent parce qu'il s'agit de la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous comprenez Amen. Ah oui, qu'il faut prêcher. Il faut savoir d'abord, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume, pour la prêcher Parce que, frère, ça, depuis Matthieu, jusqu'à tout, jusqu'à jusqu Jean, en fait, pendant, pour ces gens effectivement, qui à pouvoir d'abord entendre ça. Regardez ce que le Seigneur, le prêché que la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur est venu prêcher quand les apôtres ont repris, effectivement, ils nous ont prêché que la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire quoi Mais l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, il dit, mais dans Actes chapitre 10, il dit que Jésus nous a ordonné de prêcher. De prêcher quoi Vous vous souvenez vous vous souvenez mais oui, regardez, nous puissions comprendre c'est ça les hommes c'est ça, nous ne comprenons pas je vais aller vite vite parce que je dois répondre à les questions parce que sinon, mon Dieu, si je reste, je reste sur une question longtemps, ce n'est pas bon et attendez, parce que tout chapitre chapitre 10, oui, c'est cela, oui, oui voilà il y a que ça voilà voilà verset 42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage, de lui, hein, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Frères et sœurs dit, mais qu'est-ce que c'est que nous devons prêcher dans le monde Quel est le message que nous devons prêcher au monde C'est ça le problème. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de message. Mais un message. Est-ce que vous comprenez Bon, je ne vais pas en détail. Nous revenons à la question. Croyez-vous personnellement que William Branham est prophète Si oui, quel genre de prophète est-il Ça c'est une bonne question on se pose la question de pouvoir savoir si il est prophète alors maintenant c'est aussi quand même important de prêter à la, à, à, attention à la manière dont la question est posée alors ici par exemple si je suis, croyez-vous personnellement que Branham est prophète je dirais attendez, je dirais non oui, j'ai dit... Non. Là, je veux revenir à quelque chose qui doit aussi attirer votre attention. Oh, frère Léonard, oh là là. c'est pas possible, tu, tu reconnais plus. Alors là, moi, je qui espérais... On espérait... On espère, voyez-vous. Alors... Nous avons Jean, chapitre 1, verset 19. Vous suivez Voici donc les témoignages de Jean lorsque le Juif envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu il déclara et l'ennemi a point. Voyez-vous, c'est parce que comme ça à votre écrit. Parce que chez moi, ils ont ils sont en restriction. Oui, c'est comme ça aussi, hein, je vais dire quand même dans votre écriture. N'ayez pas peur. Hein. <rire> ici. Alors, Jean chapitre 1. Voilà. Voilà, verset donc 19, 10, ici, il a dit donc.. <coughs> Voici dans les témoignages de Jean, lorsque le Juifs envoyeur de Jérusalem, des sacrificataires de, de Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, « Et ne n'y a point. » Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, « Quoi donc es qu »« Es-tu Élie » Qu'est-ce qu'il répondit Il dit, « Es-tu et Il dit, « Je ne le suis. » Voilà, tout Et pourtant, dans Matthieu, chapitre 11, le Seigneur Jésus-Christ lui il dit, mais c'est Eli, c'est donc lui Eli qui devait venir. Vous vous souvenez Je vous écris. Mais là, on lui pose la question. Es-tu Eli Il dit non. Mais il déclara, il n'y a point. Es-tu C'est parce qu'il savait la pensée qui était derrière la question. C'est sûr et certain. Parce que, nous revenons dans la question qui concerne le frère, notre frère ici, qui est Le que okay. Croyez-vous personnellement que William Bonham est prophète, est prophète, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce qu'il y a ici, oui, quel genre de prophète, j'ai dit non. Si j'ai dit non, est que, que, comment voulez-vous que je dise quel genre de prophète, puisque j'ai dit qu'il n'est pas Alors si, regardons dans les scènes d'écriture un rapport avec le message, parce que bon, nous voyons ici, c'est très important, hein? Apocalypse chapitre 1, oh, je pense que c'est cela, oui. Que Dieu nous aide, parce que là, ça va faire une tollée, hein? je pense bien. Et on dit, oh ya, qu'est-ce qu'on vous y disait en tout cas, on a vu maintenant sa folie. Oh, dire que Frère n'est pas le prophète de Dieu. Il dit non, non, non, c'est pas possible ça. Et pourquoi alors Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas élu Alors, nous lisons ici dans les scènes Écritures. Euh, dans le chapitre d'Apocalypse, je crois que c'est le verset euh, 19 Il dit, « Et qui donc, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite ?» Vous suivez Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, vous vous souvenez Et de cette chandelier d'or, les sept étoiles sont donc les anges de cette église et les sept chandeliers sont donc les sept églises. Il ne nous est pas dit ici que les sept étoiles sont donc les prophètes de cette église. Est-ce que vous comprenez Ce sont donc de messagers. On dit messager. Ah oui, ça c'est important. Donc, si nous croyons que William Branham est, est le septième messager, donc il doit rester dans son cadre de messager. Vous dire, oh frère, comme ils disent effectivement, je savais qu'il y a une doctrine, effectivement, il se met le pinceau et même. A... Alors, est-ce que, vous savez que Luther était-il était, était un prophète Parce que si on prend que les, les termes messager veut dire aussi prophète d'une certaine manière, alors Luther dont on parle, était-il prophète Wesley était-il le prophète donc vous les avez vous-même dit, non Je parle bien à tous ceux qui croient. Vous l'avez bien dit, mais ce sont donc des réformateurs. Donc des réformateurs, ne sont pas des prophètes. Tous sont des messagers. Alors je reviens encore à notre frère, c'est une question qui est posée par le frère. Qu'est-ce que William Branham dit lui-même de son ministère Il dit ceci. Le Seigneur m'a dit, fais l'œuvre d'un. Vous vous souvenez C'est pas moi quand même. Est-ce que vous comprenez Fais l'œuvre, ne, ne soyez pas comme si je dis mon Dieu, vous sortait on sol ici, avec, je ne sais pas, moi, encore une occupation, une occupation, une occupation. Ne restez pas comme ça. Il a dit bien, fais l'œuvre... » parce que c'est quand même ce qu'il a dit, hein. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parce que, à la question de mon frère, s'ajoute la question de savoir si, si les est prophète, alors il doit être comme Moïse, comme les autres, effectivement. Vous comprenez? Parce qu'il se trouve ici, hein. Parce qu'il euh, euh, dit, Branham est-il plus grand que Moïse, ou comme Moïse, ou comme Moïse? Ça, c'est question 4. Et Isaïe, et tous les autres de l'Ancien Testament. Alors, je voudrais vous poser cette question ici. C'est parce que, c'est parce que derrière la question, la pensée, donc, il y avait une pensée. Alors, si maintenant nous le prenons, frère Branham, et que nous le plaçons comme Moïse et comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, prenons l'exemple de Moïse, vous suivez. Ici, si il nous a dit lui-même, le frère Branham, que le Seigneur lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et puis Jésus a dit, mais quand tu seras plus âgé, Dieu maintenant verra encore davantage avec toi. C'est quand il sera plus âgé que les choses vont se passer. Maintenant, regardez bien. Est-ce que Dieu, quand il a appelé Moïse, il lui a dit Fais l'œuvre d'un évangéliste ou d'un prédicateur Non, Moïse était prophète. Parce que, à Moïse, Dieu a dit effectivement, dit, mais limite, regardez ce qu'il lui avait dit. Parce que, regardez très bien, pour que vous compreniez le choses de la bonne manière. En fait, il n'a pas dit Oui, les frères, les faisaient. Non, non, non, non, non, non. On doit placer chaque chose à sa place. Maintenant, on peut comprendre, effectivement, pourquoi il y interaction dans la personne. Mais bien sûr que oui. Amen, amen. Vous, on mélange de tout et puis on commence à dire absolu, absolu. Il n'y a pas d'absolu. Si c'est dans la parole de Dieu. Amen. amen. Oui, amen. mais c'est important. Regardez bien dans le livre. Waouh, ouf, cette lumière, mais clairement. <rire> je ne vois pas bien là. -dedans. Mais c'est rien, je crois que c'est bon pour la euh, projection. Et euh, je pense c'est dans le livre d'Exode, de, je pense. Exode. Exode. Exode, exode, exode. Voilà. Ah, exode. voilà. On fait exode, exode, à partir du euh, chapitre 4, verset 10, il dit, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. »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 Prends donc dans ta main, prends donc dans ta main, effectivement cette verge et avec laquelle tu feras des signes. Moïse donc s'en alla, retour effectivement ainsi ainsi et suite. Alors maintenant, vous vous souvenez dans les scènes des... vous avez vous avez remarqué non Alors là dans cette scène effectivement là où le Seigneur effectivement fait part effectivement à Moïse en lui disant mais je te fais Dieu devant donc Pharaon et Aaron ton frère sera donc ton prophète. Vous vous souvenez de cela non alors, nous allons les trouver dans les scènes d'écriture ici effectivement aussi, Je pense là et je crois que c'est cela, nous avons déjà lu cela je pense que j'ai déjà fait euh, j'ai déjà lu cela et ainsi, de suite mon frère me trouvera cela peut-être toujours un hein, Genèse, entre 4, 4 et 5 effectivement. voilà ce qu'il nous donne. voilà oui, je me souviens que nous l'avons déjà lu ici, dans les écrits. mais je ne vais pas rester dans ta... Oui, vous connaissez cela. Et, euh, voilà, c'est le chapitre 7 d'Exode, effectivement, il dit, il dit à Moïse, « Voici, j'ai été fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. » Est-ce que vous, vous, vous, vous, vous lisez, effectivement Donc, regardez comment Dieu a eu à pouvoir placer, effectivement, Moïse. Jusqu'à un certain niveau, effectivement. Mais c'est si effectivement, pour que nous réalisions, effectivement, que Moïse a été un prophète. Et qu'il est né, effectivement, pour cette tâche-là que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous comprenez Donc ça, c'est important. Et quand on parle, effectivement, de ministère de Frère Branham, il y a donc eu des étapes. Est-ce que vous comprenez Dieu lui a dit, effectivement, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Et il a fait Bien sûr que, et il a prêché, il a dit même, c'est pour ça même que son, euh, son, son ministère évangéliste, évangéliste, son son titre de son ministère, l'évangélisme, effectivement, William, on l'appelait William Branham, l'évangéliste William Branham, effectivement. C'est après, c'est après que les choses ont pu prendre une autre dimension. Ah ben oui, pour quelle raison Parce que, je vais clarifier cela aussi, il est très bien. Il dit, verset... Euh, euh, <rire> Question 2, il dit William Branham est-il réellement le prophète de Malachie 4 Avait-il l'esprit d'Elie et le ministère enfin, de ramener le cœur des enfants au Père Si oui, quelle est la preuve que celui qui a accompli Malachie 4, sachant que la Bible parle noir sur blanc d'Elie, les 18. La question, vous devez la lire aussi là. Hein Tisbites, effectivement, était. Oui, attends. d'Elysée et Jean lui-même. Donc Jean lui-même vient confirmer que Jésus, Jésus lui-même lui vient confirmer que Jean Baptiste était donc Élie, mais Branham, qu'est-ce qui nous confirme qu'il avait l'esprit d'Élie est ce le fait qu'il soit dur avec les femmes dans son ministère, comme l'a été Élie les Tisbites avec Isabelle et Jean Baptiste avec Hérodias, ferait de lui effectivement Élie de, de Malachie ah, C'est ça, en fait, c'est l'enseignement qu'il a reçu qui lui dit, qu dit effectivement que la preuve que nous avons, que William Branham était aussi un, en fait un prophète, donc, euh, euh, ou même enfin, en fait, comme Élie effectivement, dans les Saintes Écritures, c'est qu'il était dur avec les femmes. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir que si le fait d'être dur avec les femmes ferait de nous, en fait, des prophètes. Non, simplement, ça vous fait rire, mais c'est quand même important de comprendre. Ce sont donc des enseignements qui sont jusqu'aujourd'hui, effectivement, aussi prêchés comme cela, qui témoignent qu'effectivement, que, en fait, pour eux, c'est comme cela que, normalement, l'esprit d'Elie doit agir. Et c'est comme ça aussi que, dans leurs églises aussi, ils ont donc aussi à accentuer sur les femmes. Pour témoigner qu'effectivement, que nous avons l'esprit d'Elie, et des tours et des travers. Ah oui, on en a fait boire aux, frères, aux sœurs effectivement, des quantités de choses, des choses impensables, pour démontrer qu'on doit être dur, on doit être ici, on doit être cela, pour démontrer qu'on a le même esprit d'Élie. C'est ça le problème. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, vous voyez pourquoi il nous est absolument nécessaire. Je pense que je vais peut-être m'arrêter pour ne pas passer par l'autre. Parce que... Regardez, ici même la question qui dit, quelle est la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur Et puis parce qu'il prêche encore, effectivement, que William Branham était un prophète majeur. Alors je vous pose la question, on va savoir, dans la Bible, frère, où est-ce qu'il est parlé d'un prophète majeur et d'un prophète mineur Tous sont des prophètes c'est ça, un manque de connaissance effectivement de la parole de Dieu qui fait que les gens amènent les gens, disent oui, il y a les prophètes majeurs, donc quand lui il a parlé, c'est l'absolu. Non monsieur, il n'y a pas de prophète majeur dans les scènes d'écriture ni mineur. Tous sont des prophètes. Mais ça dépend effectivement de l'action effectivement dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur, c'est nécessaire. Regardez, viens mon frère, regardez une chose que vous pouvez comprendre effectivement. Il y a une chose qui est très importante, oui. Oui, nous l'avons lu. Merci frère. Nous l'avons lu tout à l'heure. Oui, merci que Dieu te bénisse. Regardez une de... chose qui, qui est à même extraordinaire. Dans Matthieu au chapitre 11, si par exemple maintenant on peut, comme on classe effectivement que Moïse et, et, et, et les prophètes majeurs, effectivement, que, puis les autres effectivement sont un peu mineurs, puis ramener aussi frère Banham les comparer avec frère aussi Moïse, effectivement, dit bon, majeur, effectivement, les autres sont mineurs, je vais vous poser la question de pouvoir savoir. D'abord, un, on n'a pas trouvé que majeur et mineur sont dans les Saintes Écritures, combien de me les montrer. Deuxième chose, regardez, dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Je pense que c'est cela. Oui, voilà. Alors, je pense que c'est cela. Donc ici, voilà. Je dis que voilà, Matthieu chapitre 11 le verset 10 le verset, verset 9 il dit, il dit ceci qu'êtes-vous donc allé voir un prophète, qu'êtes-vous donc allé voir un prophète, oui vous dis-je et plus qu'un prophète car c'est celui dont il est écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi, vous vous souvenez maintenant verset 11 il dit je voulais dire en vérité Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, était-il avant Moïse Non, Jean-Baptiste était après Moïse. Mais alors, je vous poser la question de savoir, parce qu'on nous dit ici, si on doit comparer maintenant le plus grand, hein? on dit que, en fait, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et vous suivez cela, non Alors, je veux poser la question de savoir, Moïse a fait un miracle, non qui démontre qu'il était vraiment un prophète majeur. Bon, maintenant, quels est les miracles que Jean-Baptiste avait Alléluia. Qu'est-ce que vous suivez Avec notre logique, Jean-Baptiste serait au bas de l'échelon. On dirait, Moïse est quand même au-dessus de l'échelon. Parce qu'il a fait, il a fait sortir, il a fait manger. Je les infecter, on a vu la même chose. Et Jean-Baptiste, on n'a rien vu. Si ce n'est que des miels qu'il mange, si ce n'est qu'une centrale mal habillés, c'est ça. Mais quand Dieu regarde Jean Baptiste, mais c'est extraordinaire. Il dit, mais il n'y a pas eu plus grand. Élie il et tout cela, il n'y a pas eu plus grand que Jean le Baptiste. Vous voyez, frères et sœurs, c'est que c'est vrai. On cherche à me pendre, mais ce n'est pas un problème. Mais. C'est ça le grand problème. Frère, pour que vous puissiez connaître la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit véritable de Dieu dedans. Autrement, on s'égare et on égare des frères, on égare des sœurs. C'est sûr et certain. Tu voulais donner juste un, un exemple tout à l'heure. Enfin, oui, le frère Banam a prêché effectivement que la femme n'était pas dans la création. Je ne le répète pas, c'est la, la base importante de tout cela. Que la femme, c'est pour ça qu'on commence à traiter les soeurs comme n'importe quoi. Hein. La femme n'est pas la création originelle. Donc, dérivée, donc, effectivement, foutoir de tout. Pardonnez mon ma expression. Mais vous et moi ici, on l'a vu dans les scènes d'écriture. Oui, Dieu honore les... Mais c'est sûr et certain. Ce n'est pas un déchet aux yeux de Dieu, effectivement. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris pourquoi le frère, quand il pêchait, il disait ce genre de ça. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre de différent. Ce n'est pas que tous le prédicateur les prédicateurs du Congo, les gestions pour tous les jours, et famé, et famé, est, fameux, est, fameux, est fameux. Vous n'avez rien à voir. D'abord, quel est ton ministère Et tu es lié? Prenons un exemple. D'abord, tu dis, oh, tu dis oh, il avait l'esprit d'Élie. Mais toi, tu deviens aussi Élie. Frères et sœurs, il y a qui Dieu m'aide, frère, parce qu'il est temps de dire, mais il y a une grande différence entre L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les, les prophètes du Nouveau Testament, ce n'est pas de l'Ancien Testament parce que si l'Ancien Testament, ils ont écrit la parole de Dieu, la Bible a été écrite, c'est vrai. Mais vous dites, on ne peut pas écrire. Oh. Oh. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que nous devons comprendre les choses. C'est pour ça les gens prêche des choses erronées, des, su, des, des, des supputations, des, des que c'est dit comme ça, parce que c'est si, s'il si est, parce qu tantôt quand j'ai répondu, on demande s'il est prophète, alors puisqu'il est prophète, alors il est prophète majeur. C'est ça j'ai dit qu'il n'est pas prophète. En fait. Vous comprenez Il est messager. Messager de Dieu. Effectivement. Pour que nous puissions comprendre effectivement et mettre l'accent à la place qu'il faut mettre l'accent. Parce que si vous prenez, c'est quand même extraordinaire que Dieu, que Dieu nous aide d'une certaine manière ou d'une autre. Ça doit prendre au moins du temps pour pouvoir répondre à tout ceci. Mais c'est fondamental pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre effectivement pourquoi le Seigneur nous conduit de telle manière. Parce que ça, vous savez, ça, ça déstabilise beaucoup de gens. Vous qui êtes donc des frères et soeurs, parce que tous ceux qui sont ici, effectivement, ils peuvent prétendre croire, mais quand on les amène à l'extérieur avec les prophètes, on le convainc, oui, parce que ça, et lui, qu'est-ce qu'il peut nous dire Parce que vous vous souvenez, vous croyez, il est d'abord Malachi, et puis d'abord Élie. vous croirez toutes ces choses-là, mais en fait d'une manière erronée, présentées d'une manière erronée, comme effectivement quand Satan est venu vers Ève, il n'est pas venu avec autre chose, mais il a manipulé la chose là maintenant. Mais bien sûr que oui, Dieu a-t-il réellement dit? Et vous si vous ne mangez pas? Blablabla. Donc il prend cela et puis c'est comme ça qu'ils sont hein. On vous entraîne et si vous croyez qu'il est le prophète effectivement de Dieu qu'il est le messager du de, messager du prophète effectivement et qu'il est, qu est le dernier, effectivement, est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres prophètes après? Et sûr que je qu'il n'y a pas notre prophète après effectivement après la et effectivement et alors les tonnerres, les tonnerres. le but est toujours au tonnerres. Mais vous ne le croyez pas, mais dans la question, ça se trouve, le tonnerre ici. Hein? Parce qu'on me pose la question ici, par exemple, je, je cours vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Yves, <rire> je l'ai dit, verset <rire> Question 6. Tu monde montres la question 6 rapidement, Regardez très bien. Et frère, que Dieu le bénisse parce qu'il a, il a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur. Révérend Léonard, y a-t-il un, li un livre intitulé « La révélation des sept sons » qui est une série de prédications de William Branham sur les sept honneurs dont parle la Bible dans, dans laquelle Branham a eu à recevoir la révélation de la part de anges du Seigneur. Croyez-vous que ces livres, croyez-vous à ces ce livres? Est-ce que ces livres est-il biblique? Qu'est-ce qu'ont dit les sept honneurs selon William Branham? Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je réponde? Que je crois à ces livres? Et c'est les sept sous. Mais je ne crois pas, parce qu'il est bien parlé ici en disant que dans laquelle Branham a pu recevoir la révélation, non, non, non, oui, da, da, da, qui est donc cette saut, qui est donc une série de prédications madame, sur les sept tonnerres dont parle la Bible. Donc, vous voyez à peu près, c'est pour ça que euh, je réponds de telle sorte qu que vous puissiez comprendre. Choses. Parce que si je dis oui, évidemment, évidemment ça se conduit qu'effectivement, que nous croyons que les sept honneurs ont été révélés. Moi, je crois, et je ne crois pas que les sept honneurs ont été révélés. D'abord, je vais être bref sur ce point-là. Les sept honneurs n'ont rien à voir avec l'épouse. Tu n'as même pas besoin de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu nous aide. Peut-être que ça ne veut pas, je rentre dans la profondeur. Mais regardez très bien, une chose que vous devez comprendre. Je vais montré d'accord. Regardez très bien. Ceci est quelque chose de très important. Il faut que vous puissiez être spirituel. Nous, nous faisons partie de quoi, effectivement De l'épouse. Quand on parle de l'épouse, c'est de l'Église. Donc, les, les, les temps de l'épouse ont commencé. Donc, je vais d'abord les âges. On commençait commencé avec l'âge de, des de, de, de Fès, n'est-ce pas Et c'est terminé avec quoi La Odyssée, n'est-ce pas, vrai Donc, si <rire> la Odyssée, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer Dieu prend son épouse et part avec son épouse. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans quel chapitre verset, effectivement, non, c'est écrit, donc, dans quel chapitre verset d'Apocalypse que nous avons vu que l'épouse de Christ est partie Chapitre 4. J'ai vu une porte ouverte, effectivement, il dit quoi Monte. Bon, maintenant, s'il vous plaît. C'est pour ça, prêtez attention, ne regardez pas, il distrait à gauche et à droite. Ça ne sera rien. Chapitre 4, il est monté. N'est-ce pas vrai ce que l'épouse est montée. Jean représente l'épouse. Vous souvenez Est-ce que vous dormez ou pas Est-ce que vous suivez Amen. Qui représente l'épouse alors Vous dites Amen, maintenant vous, vous restez silencieux. Mais Jean est un type de l'épouse. Ah. Non, il faut que vous me regardez comme ça. Et puis ça, ça rentre, ça sort effectivement. Et puis après, oh frère, nous ne comprenons rien. C'est normal qu'on vous twiste avec les pensées. C'est normal. Chapitre 3, c'est là où se trouve. 3, verset 4, 14 d'Apocalypse. Tu sais que tu es une. Tu es, tu es, tu, tu es tu, froid et bouillant. Vous connaissez, non C'est pour ça, lisez vos bibles. Vous ne lisez pas, vous me lisez vos bibles. Non, maintenant vous ne me faites me raider. Et puis c'est dans le chapitre 4, d'abord vous pouvez voir parce que Je cours vite après le temps, parce que nous n'avons pas souvent le temps l'après-midi. Et je n'ai je, je, pas conduit à pouvoir répondre à ces questions le dimanche non plus. Vous comprenez donc C'est pour ça que vous voyez que je suis en train de courir après le temps. Chapitre 4 de l'Apocalypse, il est très bien. Chapitre 3 d'abord, verset 14, 15, il dit, verset 14, il dit, et qui a l'âge de l'église, l'a Odyssée. Vous voyez cela C'est nous, non, non? L'âge de la L'âge de l'Odyssée. Vous connaissez, non Maintenant, chapitre 4 d'Apocalypse. Donc l'Odyssée, c'est le dernier, non 4, verset 1, il dit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte aussi. Ou la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit quoi voilà, c'est ça l'enlèvement. Bien sûr, monte ici. Donc cela donc. Donc le temps de l'église est terminé. Alors maintenant, quand on passe de chapitre 4, effectivement, c'est que déjà là-haut dans les cieux, effectivement, l'enlèvement de l'épouse, effectivement. et ce qui reste, effectivement, c'est que quand l'épouse est partie, qu'est-ce qui va se passer Dieu se tourne vers Israël Dieu traite avec Israël Bien sûr que oui. Donc chapitre 10, ne nous concerne même pas c'est avec Israël que Dieu traite. Amen. Et, et, vous voyez la confusion qu'il y a dans les, dans les gens. Nous pouvons voir le chapitre 10, effectivement. Regardez très bien. Je vous le montre en réalité aussi parce qu'il est parti parler des tonnerres, effectivement, ainsi de suite. Et pour ça, il ne faut pas croire toutes ces, ces absurdités-là. Si oui, les prophètes. Non, non, il n'y a pas. Si ce n'est pas... Après le chapitre 10, verset 1, il dit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc en ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est quel genre d'ange là Mais c'est le Seigneur lui-même. Écoutez bien, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Bien sûr que oui, pourquoi il était ouvert Amen. Pourquoi Parce que ces livres étaient d'abord fermés, vous vous souvenez, non Amen. Dans sa bible 5, effectivement, ici c'est ouvert, pourquoi Parce que tous vos noms ont été cités. Amen. Bien sûr, bien sûr, mon frère. Les leaders, Là, il a tout, tout et tout est. Donc, tous ceux qu'il avait, enceintes. Qui ils sont partis. Donc, l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez Maintenant, il revient maintenant pour Israël. Regardez très bien. Et puis il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria comment d'une voix forte comme quoi Oui, pour nous c'était un agneau, mais pour Israël. C'est les lions de la tribu des Judas. M en, m en, m en, m en. Mais nous ne sommes plus là-dedans. Je ne comprends pas. Les gens sont cons. C'est des mélanges tout à fait. Mais c'est ça. C'est diabolique, frère. Nous ne sommes plus là. Et puis il très bien. Et puis il nous fait comprendre, dit en fait, quand il cria. Vous me... Je prends quelques minutes encore rapidement. Quand il cria, il, met... il cria d'une fois votre comme rugit un lion. Quand il cria les sept honneurs firent entendre leur voix. Vous entendez cela Et quand les sept honneurs eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept honneurs, et ne l'écrit pas. Alors, faire à moi, je vous pose la question, de pouvoir savoir quelque chose qui n'est pas écrit. Comment moi je peux vous le prêcher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 Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à sa vitesse des prophètes. Amen. Voilà là où le Branhamis, effectivement, revient en charge. Ah oui, c'est frère Branham qui a dit, le septième. Il écoutez bien, hein. Nous disons qu'on est quand. Et qu'il n'y aurait plus, non, verset 6, et qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette, donc on nous dit effectivement, c'est comme ça qu'ils disent effectivement dans les enseignements, que donc le septième an, c'est-à-dire que le septième messager, ce n'est que William Branham. Ah oui, c'est ce que dit William Branham. Donc c'est-à-dire que là, c'est comme ça qu'ils me font les rapports en disant que oui, donc William Branham se dit que comme il était le septième messager, donc les mystères de cette tonnerre lui seront révélés. Or c'est faux, c'est biblique, c'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi Chapitre 8 d'Apocalypse, regardez très bien ici. Chapitre 8. Regardez, quand il ouvrit le septième sceau, verset 1. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est pour ça que vous voyez quand vous allez dans les églises bon c'est effectivement, il faut une demi-heure, une, de, une demi-heure de silence. C'est ça le problème. Mais c'est ce que je vous dis est vrai. C'est pour ça que m'en veulent. mais c'est la vérité. Il faut, il faut d'abord une demi-heure de silence. J'ai dit Seigneur Jésus. C'est quand même extraordinaire. Que Dieu nous aide. Nous êtes beaucoup. Nous en avons besoin. Écoutez bien, verset de Et je vis le sept anges qui se tiennent aussi devant Dieu et sept trompettes leur furent données. La vision que nous avons ici, ce n'est pas sur la terre. C'est dans le ciel. Est-ce que vous suivez Oh, les sept messagers dont on a effectivement, c'est des messagers terrestres, effectivement, en rapport avec l'église terrestre et là, ce sont, écoutez, vous allez le voir, enfin, non, ce sont les sept, donc les sept, les sept, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et les sept trompettes leur furent données, et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel. Vous entendez interprétez? Il y a un encensoir d'or, ce n'est pas sur la terre, hein? Est-ce que vous le croyez? Bah, C'est important que vous entendiez, vous entendez, parce que c'était qui dans la Bible? Amen. On n'a pas vu ici, tous les... Mais vous savez qu'il sur la terre. Non C'est dans, dans les temples, il est très bien. Et il est ici. Et, voilà. et puis on parle de l'hôtel, non Donc, il y a donc un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, en fait, est offert avec les prières de tout le saint, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Est-ce que vous comprenez C'est dans les ciels quand même. Ok, Dieu te bénisse. La fumée de parfums monta avec les prières de saints de la main de l'ange de Dieu, de l'ange de de devant Dieu, et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut, de tonnerre, il y eut donc de voix, de tonnerres, des, éc, des éclairs, il y a un tremblement de terre, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparaient à entonner. Alors quand on nous dit qu'effectivement qu'ici il y a eu donc des tonnerres, effectivement, dit, il dit que l'ange prit dans verset 5, verset 5, vous avez vos bibles, hein Amen. Et l'ange au prix son soir, les remplit du feu, et les jeta sur la terre, et il dit quoi Des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Ça veut dire que le trône des grâces n'est plus en fait, n'est plus le trône des grâces, ce n'est pas seulement le trône de jugement. Alors ces sept anges ici, ce sont les anges qu'on vous allez voir effectivement ici. Verset 7, il nous dit, le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. Et les tiers des arbres furent brûlés. Et toute arbre vient verte, fut donc brûlée. Ça veut dire que l'épouse est déjà enlevée. Quand le premier ange, pour le jugement, qui avait la trompette, a sonné, on a vu ça effectivement aussi. Mais Maintenant, nous continuons, regardez bien. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et les tiers de la mer devint du sang, les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu, qui avaient vu les tiers aussi des navires péris. Le troisième ange sonna, verset 12, le quatrième ange sonna, verset 9, le cinquième ange sonna, verset 13, chapitre 9, pardon, verset 1. Vous y êtes le, euh, et ça, c'est le cinquième ange qui sonna, non Chapitre 9, verset 1, n'est-ce pas Chapitre 9, verset 13. Le sixième ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve le frate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, le mois et l'année furent déliés, enfin qui tuassent les tiers des hommes. Est-ce que vous comprenez Ça, c'est quand le sixième ange sonna. Maintenant, quand est-ce que le septième ange va sonner et j'ai vu, verset chapitre 10 maintenant, hein, et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait effectivement, vous l'avez compris, non? Maintenant, on nous dit, maintenant, verset 10, mais, et bien qu'on joue de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est toujours les sept anges-là qui ont les la trompette. n'est-ce pas vrai? Alors, quand est-ce qu'il va sonner la trompette? Eh bien, nous allons ici, effectivement, au chapitre, au chapitre, au chapitre 10, non, ah, chapitre 11, pardon, chapitre 11, toujours l'Apocalypse, hein, alors nous disons, après les trois jours, lorsque, les, les deux témoins sont morts, hein Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'éteint sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ça, c'est les deux témoins. Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez parce qu'il dit, on me donne l'air aux autres, il, dit, il parle des deux témoins. Verset, verset 3, chapitre 11, verset 3, il dit Je donnerai à mes deux témoins. Ce n'est pas l'épouse, hein. Ce qu'on va dire, c'est monter ici, frère, c'est l'épouse. Ce n'est pas l'épouse. Ce sont les deux témoins qui sont donc envoyés. Quand est-ce qu'ils vont venir après que nous soyons partis Est-ce que vous voyez Je cours vite. Maintenant, regardez très bien. Maintenant, verset 11, il dit Après les trois jours et demi, parce qu'ils seront tués, hein. Un esprit de vie venant de Dieu rentra en eux, ils s'éteintent donc sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et les dixièmes parties de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ces tremblements de terre et les autres furent donc effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Verset 15. Le septième ange faisait quoi Sonna de la trompette. Ça n'a rien à voir avec William Bradan. Ah non, ça n'a. Ça Mais c'est clair quand même, frère, que ceux-là, ce ne sont pas les sept anges de cet âges de l'église. Non parce que l'église a parti, ce sont les anges du jugement qui viendront par après, oui! Et venant même dire, parce qu'on me dit, lui même ici que les témoins font partie de, enfin, de ceux qui sont morts par cette épreuve-là, et puis après, le septième ange, effectivement, sonne la trompette. Et là, a dit, le septième ange sonne la trompette, et il y eut dans les ciels quoi? Des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et en son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voilà. Donc, tout cela, va passer. C'est pour ça, frères et sœurs. Alors, je voudrais donc répéter aussi à ceux qui nous suivent et qui aujourd'hui vont peut-être devenir un peu malades, mais que Dieu les aide à leur dire que, oui, j'ai lu les brochures. Hein? Ah oui, bien sûr que oui, monsieur, madame. Dans le livre de, de cette Saut, effectivement, donc, un rapport quand prêcher prêchait dans le Septième Saut, septième Frère Branham attendez, et ils savent ce que j'ai dit, il se disait qu'en fait, qu il allait avoir la révélation de sept tonnerres, ce qu'on dit les tonnerres. Mais Dieu est un Dieu de sa parole. Amen. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et après, à la fin, non, je ne dis pas, et après, à la fin, dans cette brochure-là, il dit ceci si, si, personne, personne, personne c'est écrit noir sur blanc. Il est dit personne ne connaîtra ce qu'on dit les sept tonnerres. Parce que, <rire> si quelqu'un vous dit qu'il connaît, là, ce qu'on dit de cet honneur, c'est qu'il doit aussi connaître les jours et l'heure de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui connaît les jours Qui connaît l'heure Qui connaît le mois Personne. Et pourtant, c'est dans les brochures, mais on les lit et on ne les voit pas. On passe dessus avec prophète, prophète, prophète, combien il est prophète, prophète, prophète. Vous vous sentez, il est prophète, prophète. Non, j'ai dit non. Le messager, fait l'œuvre d'un évangéliste. Il doit faire son œuvre d'évangéliste. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous avez compris Pourquoi j'ai dit non Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'il qu n'est pas prophète Vous avez compris <rire> Que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu, chapitre 17. Après que, sur la montagne de transfiguration, je termine. Fait que vous ayez la paix dans votre cœur. Tous ne sont pas spirituels. Hein? Vous, avez, vous avez. quand Jean a dit que et tu es lui, dit, non, je ne suis point. Ils étaient troublés. Alors est-il le prophète? Il dit, je ne suis pas. Alors qui es-tu donc? Il dit: Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Alléluia! Oui, monsieur. Frère, ça, ça en fait, Satan est entré en fait dans les choses qui ça. Mais il est rusé, malin, il a tordu. Il sait comment tenir les gens dans la peur. C'est pourquoi on vous dit, si vous ne croyez pas le message, vous ne serez pas sauvés. Répondez, le message n'a jamais sauvé personne. Vous combattez pas contre les frères, mais contre les démons qui veulent injecter la, la peur là, effectivement. Parce que si vous entendez le message, c'est une forêt. Hein Dans les brochures, mais bien c'est une forêt. C'est pour ça qu'il dit ça. Prenez par exemple l'exemple de mariage et divorce. Qu qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme dégâts Évidemment. Donc si on en a fait des dégâts avec les mariages et divorce, les autres brochures, qu'est-ce qu'on en a fait est-ce que vous comprenez Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ah oui. Cet homme de Dieu avait vraiment raison de dire que la Bible est un puzzle. Mais Il répète, hein Les prophètes disent, « Un puzzle, un puzzle, un puzzle, un puzzle. » Et puis, et pour comprendre la Bible, il faut, il faut que vous ayez la torche. J'ai dit, mais pour la torche, qui est la torche Sans les prédications, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Mais c'est écrit où Vous voulez que je vous montre ce qui est écrit dans la Bible <rire> Luc 24 Est-ce que vous comprenez bon, Lisons cela et puis prions hein? Que Dieu nous aide et que nous puissions Oui, Luc 24 Et nous aurons l'occasion de prendre les questions de notre frère là, Qui a posé aussi ces questions Et comme aujourd'hui nous... Voilà Voilà Chapitre 24 de Luc Voilà D'abord, il dit ici quelque chose de, de très important, effectivement aussi euh, euh, ceux-là qui... Euh, voilà. voilà. Il dit, verset 25, il dit d'abord, alors Jésus leur dit, oh, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et quand il, il, il parle des de prophètes, de quels prophètes s'agit-il C'est l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez il faut bien qu'on comprenne l'esprit de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont tous parlé. Bien sûr que oui. Ils sont différents parce que quand ils parlaient ainsi par l'Éternel, c'était l'écriture qu'on pouvait mettre par écrit. Ils avaient une particularité de ce que le Seigneur les utilisait parce qu'il fallait que la Bible soit écrite. Que Dieu nous aide. Si nous avions le temps, frères et sœurs. Parce que dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. C'est une autre dimension. Est-ce que vous comprenez Bon, d'abord, regardez ici. Alors dit, mais, on sentit croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que l'écrit souffrit? C'est écrit. N'est-ce pas Et souffrit ces choses, et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par qui Moïse et partout. Voyez-vous Donc Moïse a écrit la Genèse, l'Apocalypse, Esaïe a parlé. Oui, bien sûr. Jérémie a dit bien sûr que oui. N'est-ce pas vrai et, et, par, par, et puis, par tous les prophètes, et, il leur expliqua dans quoi Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Maintenant, regardez très bien, quand on parle effectivement que la Tôme Jérimée. Parce que, regardez très bien. Verset 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça tout ce qui était écrit de moi, où c'est Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et où c'est vous voyez pourquoi nous aimons les psaumes Amen. Ah ben oui, parce qu'il y avait un frère à l'époque, effectivement, qui sont partis. Oui, le frère Léonard demande toujours qu'on lise les psaumes. Je dis Pas de problème. Pas de problème. Mais dans les Écritures, entretenez-vous par des psaumes. Nous, nous restons dans les Écritures. Vous savez, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne tiendrez pas ici, un hein, frère. Ah, non. Ah non, je le sais, frère. C'est pas facile, c'est comme les makassou. Ah oui, il faut commencer à chercher des sucres pour voir, parce que les gens qui entendent ma macasso, ça veut dire des choses amères. » Quand on te met dans la bouche, c'est comme cela que les livres, on hein. dans la bouche, on veut toujours du sucre. Et bon, on te dit, mange, mange, mange. Je dis, frère, mais c'est amer. Continue de manger. C'est bon pour la santé. Ah, on ne peut pas supporter après. Non, non, je dis, bois, avale. » C'est bon pour toi. C'est vrai. Hein? Nous terminons là. Alors, maintenant, verset 45, il dit, verset 44, verset 45, il dit, Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin que quoi Qu'ils comprissent les Écritures. Alors, notre torche, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand on ne parle la lumière au temps du soir, ça ne peut pas être un homme. Non, ce qui était au commencement. Hein. Est-ce que nous avons à la fin des temps cette lumière, laquelle la lumière soit La lumière fut. C'est toujours Dieu lui-même. Les venons, nous allons prier. On t'a fait connaître, au homme, ce qui est bien. Ce que l'éternel monte de toi. Que si tu pratiques, Dieu te bénisse. De la miséricorde oh, oh, et que tu marches humblement avec ton Dieu, humblement avec ton Dieu, En oh, ta fille, fille.